Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment rechercher des informations dans deux tables qui sont dans une même base de données. Donc, on va, voilà, je me connecte et donc la base de données donc qui va nous servir d'exemple s'appelle ma banque. Dans cette base de données, il y a plusieurs tables. Donc, on va regarder la table, la liste des tables. Donc voilà, donc on a une table client. Et on a une table mouvement. Nous, c'est les deux tables qui vont euh, nous intéresser. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette première table. Donc, il y a une liste de clients. Donc, les clients, ils ont un identificateur, donc un numéro euh, qui permet de les différencier, un nom et un email. Et on a une deuxième table qui nous intéresse, c'est la table mouvement. Donc on va regarder un petit peu, donc, ça contient des mouvements euh, bancaires. Donc Dans cette table, on a un identificateur de mouvement. Voilà. Après on a l'identificateur du client, c'est-à-dire le, le numéro du client qui a fait un mouvement euh, bancaire. Donc quand le mouvement, quand le nombre est positif, c'est qu'il y a de l'argent qui a été déposé à une certaine date. Et quand euh, le mouvement, par exemple ici, il est négatif, ça veut dire que l'argent a été enlevé, donc débité euh, du compte. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est avoir non pas euh, un numéro de client ici, mais je voudrais avoir un nom de client, le nom du client et le montant euh, de l'opération. Alors, ces informations elles sont dans deux tables différentes. Dans la première, dans la table « Client », on a le nom avec un identificateur de, de client. Et dans la table « Mouvement », on a le montant avec un identificateur de client. Donc, il va falloir qu'on se débrouille pour dire à MasQL de récupérer des informations dans cette table et dans euh, cette euh, seconde table. Alors on va essayer de construire un peu euh, donc voilà donc dans mouvement on veut euh, l'idée du client et puis le montant voilà après il va falloir donc on rajoute une, une colonne avec le nom le nom qui vient de, de la table client alors la première idée ce serait de dire bah on va dans notre FROM donc, euh, qui, qui nous précise d'où viennent les informations. On va rajouter la table client. Donc on va écrire ça comme ça pour voir ce que ça donne. Alors là déjà, et première erreur, on nous dit que ID client donc on a un problème. Donc il dit que c'est ambigu. Alors pourquoi Parce que ID client on l'a. C'est une information qui est présente dans la table mouvement et également dans la table client. Donc il va falloir qu'on précise euh, c'est l'ID client de quelle table. Donc là. Pour faire ça on préfixe donc euh, le nom du champ d'information donc on le préfixe par le nom de la euh, de la table donc on va faire ces mouvements point et clients et on regarde ce que ça nous donne et là boum 84 euh, enregistrements donc euh, euh, ça arrive dans tous les sens alors on va on va rajouter aussi le nom de la le nom qui vient de, de clients pour, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe voilà. Et quand on rajoute le nom, donc on s'aperçoit que euh, là, il y a un ID qui vaut 1, qui vient de la table mouvement, et puis après, on nous met le nom Aldo, 1000, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, pour euh, le premier mouvement, euh, on nous met l'idée client et le montant. Et puis, en face, il euh, y a toutes les possibilités possibles de, de, de client, et ainsi de suite. Hein. Donc, on va faire aussi autre chose pour essayer de comprendre un petit peu mieux. On va rajouter la valeur de idée client qui vient euh, de la table client donc je rajoute client point donc c'est le nom de la table point id client et là on regarde et on s'aperçoit donc que euh, de la table client j'ai l'id de Aldo qui est 1 après Jess qui vaut 2 Cathy qui vaut 3 et après il y a le même montant pour tous et après on recommence donc c'est à dire que là finalement j'obtiens ce qu'on appelle euh, donc un produit cartésien il ya c'est toutes les possibilités possibles donc euh, euh, nos 12 lignes euh, de la table mouvement euh, qui sont euh, mises en face de, de, de toutes les lignes de la table client donc nous ce qui nous intéresse finalement c'est pas toutes ces lignes c'est celle où il y a l'idée client de mouvement qui est égale à l'idée client de la table client donc là on va rajouter une condition pour dire moi dans toutes ces lignes celle qui m'intéresse c'est celle où il y a égalité donc pour faire ça on utilise un where pour euh, donner notre condition alors, on veut qu'elle ligne celle où l'idée client, client de la table mouvement il est égal à l'idée client de la table client. On fait ça, et là, au oh miracle, on a apparemment réussi notre opération. Donc là, on a bien les idées clients qui sont égaux, c'est normal, on vient de le préciser. Donc là, on n'a peut-être plus besoin de, de dupliquer cette, cette ligne. Et on A bien Aldo qui a fait un dépôt de 1000 euros, Jess 2500, Cathy par exemple, Cathy a fait 4000 ici, elle a retiré 500 et après elle a retiré 250. Donc là, on va finaliser notre, euh, notre requête. Là, on va hanter un, une des deux colonnes des clients comme elles, sont, euh, elles contiennent des informations égales. Voilà, on a, on peut en prendre une ou l'autre et donc on obtient bien le, le résultat qu'on qu voulait. Euh, le résultat ciblé. Donc une info provient d'une table, le montant il provient de la table mouvement, une autre info, le nom, il provient de la table client. Et on a bien, euh, donc il y a toujours ce where euh, qui nous permet de, de ne sélectionner que les lignes qui nous intéressent, et on est, donc on a bien obtenu notre résultat. Ben sur ce, je vous remercie euh, pour votre attention, euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.